J'ai trouvé la, la conférence très intéressante, ça permettait de donner euh, une, euh, des bonnes idées sur la pratique de l'optimisme. Donc euh, je trouve que c'est riche sur le plan euh, personnel et qu'on peut de suite mettre en application.